Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien ce jeudi 25 janvier il me semble. Ouais. Alors ça fait un certain moment, que, certain temps on va dire, que je vous ai pas fait de vidéo, c'est vrai, j'ai toujours plein de choses à faire. Et puis euh, bah, parfois il y a des, des moments où on se sent plutôt intuitif et puis il y a des moments où on se sent moins. Donc euh, je fais aussi attention un petit peu à ça, puisqu'il y a des jours où les cartes ne bah, sortent pas. Hein. C'est vraiment par rapport à l'intuition de chacun. En tout cas, merci beaucoup aux, aux abonnés pardon, fidèles, et puis à ceux qui m'ont rejoint, hein, qui ont rejoint ma chaîne. Bon, alors je viens de lire euh, là, il euh, n'y a pas très longtemps, il <rire> y a une heure ou deux on va dire, que notre cher chancelier avait décidé d'envoyer des chars, je euh, crois c'est les léopards, hein, vers Lucre. Voilà. Il avait hésité déjà plusieurs jours durant. Et je m'étais dit, ouais, bon, allez, il va pas le faire. Ils vont arrêter. Et puis, finalement, non, la décision a été prise. Donc, on franchit encore un cran de plus. Hein, C'est-à-dire que ça s'arrête pas. C'est à ceux qui envoient euh, soit les armes, soit les chars, soit euh, les militaires ou que sais-je encore. On va regarder un petit peu du côté de Chevla de comment il va réagir. On va regarder avec le carreau. Et puis, euh, alors, on va regarder son ressenti, donc ses émotions. Et puis, ben, bah, sur, sur quoi ça va déboucher, quoi. Parce que c'est... Je n'ai pas les mots, parce que, si vous voulez, en Allemagne, on, bah, les gens, ils sont contre, hein, ils perdent leur job, il euh, y a des difficultés au niveau de l'énergie, euh, etc., etc. Enfin, la même chose qu'en France. Un peu moins quand même, mais enfin, ça arrive lentement, mais sûrement chez nous aussi, hein, la récession. Et donc, les, les peuples est contre, mais non, il continue. Je ne comprends pas. Enfin bref. Donc on va regarder du côté de chez Vlad. Alors, comment est-ce qu'il ressent la décision de l'Allemagne de livrer donc des chars voilà, à Lucre Alors Vlad, le magicien bon, alors c'est toujours lui et le magicien, c'est là toujours euh, le contrôle hein, l'initiative, c'est lui qui gouverne la situation quand même, malgré ce qu'on en dit et là, il bah, y a des choses qui vont être mises en route ok bon, c'est plutôt sur euh, l'action, mais je ne suis pas sur le, les émotions, on va regarder ce qu'il pense de la décision de Olaf il y a encore un autre pays qui va suivre mais je ne me rappelle plus lequel, alors l'épée, l'âge d'épée, ouais bah, là on tire le sabre hein. L'empereur et le deux de coupe. Bon, ça, c'est l'empereur, c'est Vlad. Alors, le deux de coupe, on va regarder qui c'est. Parce que normalement, c'est un couple, évidemment. Mais ça peut être aussi une association. La las d'épée, c'est... Euh, encore une fois, c'est l'action qui va être menée. Mais c'est aussi le succès. C'est amusant parce que c'est quand même l'as d'épée. Hein. Ce n'est pas l'as de bâton, l'as de coupe ou l'as de denier. Donc là, c'est vraiment, on tire l'épée. Hein. Donc là, l'as, c'est toujours le début de quelque chose. Donc euh, on sort l'épée du fourreau. Ouais. Donc action et action. Attention. On va regarder le deux de coupe, ce que c'est. Je n'est pas l'Europe, hein, mais bon. Alors lui, il est au milieu, l'empereur. Hein. Ça lui va bien d'ailleurs. Alors, l'ASDP, oui, c'est bien ici, le travail, ouais, non, mais là, il va y avoir une riposte et rapide. Hein. Oui, il y a des choses qui volent quand même. Hein. Et là, bon, ça, c'est bien l'Europe, hein, avec l'idéal complètement euh, hasardeux, pour ne pas dire complètement fou. En fait, étant donné que c'est une association, donc c'est les pays entre eux, si vous voulez. Hein. Ça, l'Europe ou l'Union Européenne, ils sont complètement dans leur idéologie folle, quoi. Ils y croient. Je pensais que c'était euh, peut-être, euh, comment dire, une stratégie quelconque, mais en fait, euh, non. C'est, ils y croient. Ils y croient vraiment. Mais ils, ils sont vraiment stupides, hein. Ils y croient vraiment. Et lui, là, bah, il va mettre des choses en route, effectivement. Alors... On va recontinuer encore un petit peu à recouvrir. Hein. Ouais, là, il y a bien des choses qui vont être mises en route. Voilà, ça va conduire à un changement, d'ailleurs, la roue, la roue qui tourne. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a vous voyez, c'est vraiment... Mais c'est un idéal qui va se casser la figure, hein, je peux vous dire. C'est un idéal qui conduit à beaucoup de souffrance et de déception et d'affliction, là. Voilà. Et ça, c'est bien l'Europe, hein, c'est sûr. Hein. Donc. Donc, euh, ils continuent dans leur fuite en avant, comme on dit, et ça va se heurter au mur. Et je peux vous dire que le réveil va être dur. Le problème, c'est que nous, on est réveillés depuis longtemps, mais eux, toujours pas. Alors, quand je dis eux, c'est euh, ceux qui prennent les décisions, comme d'envoyer les chars, par exemple, à Lucre. Alors, ici, on a, on a quand même toujours des choses économiques et financières. là. Mais euh, du côté de Vlad, c'est bon, hein. Il est simplement en train de regarder un petit peu comment il va, bon, financer tout ça. Mais enfin, étant donné que, <rire> de toute façon, euh, il continue à vendre son gaz et son et, et euh, son, euh, son fuel. Enfin bref, tout ce qui est pétrole, voilà, je cherche les mots. Et son pétrole, euh, de toute façon, au niveau des sous, lui, il n'est pas en, en manque. Hein. Au contraire, il s'enrichit. Alors, regardez un peu ce qu'il peut faire là et là. Ouais, bon, il va y avoir des nouvelles encore, euh, économiques et financières, qui vont suivre tout ça, ok. Ouais, la justice, ouais, il va y avoir une décision qui va être prise. Ouais, le enfin la justice, euh, la justice, c'est la justice. Alors là, c'est le fou, c'est une surprise, quelque chose d'inattendu, ok. On va remettre une carte au milieu et une à droite, Alors, bon, il se bat, euh, effectivement, contre les, les ennemis. Il se bat avec opiniâtreté, comme on dit. Je pas une mauvaise carte, le set de bâton, hein. OK. Là, le monde. Aïe. OK. Non, non le monde, c'est une carte de victoire. On va continuer, hein. Ouais. Okay. En fait, dans les deux camps, il va y avoir des déboires. Alors, c'est vrai que je, ça, ne, ça ne contredit pas ce que j'ai dit avant. Hein. Au niveau économique, au niveau, au niveau financier, Vlad, il s'en sort beaucoup mieux que l'Europe, c'est sûr. Mais d'un autre côté, il y a quand même un ras bol Ici, il y a quand même un ras bol Là, on est à, on a affaire à, à des, à des antagonismes, à des opposants, mais on est un peu tout seul, quoi. Et là, vraiment, euh, on persévère et on n'a plus envie. En fait, ce, ce, ce, euh, cette guerre, elle lui pèse, hein, parce que pour moi, il était parti plutôt sur une guerre euh, éclair, éventuellement. Et ce qui est curieux, c'est qu'il, il, j'ai envie de dire, a pas bien jugé ses adversaires, quoi. Il y a quelque chose au niveau stratégique. Euh, enfin bon, au niveau stratégique, évidemment, on sait qu'il est excellent, mais euh, c'est vrai qu'il a affaibli euh, l'Europe, euh, il a ruiné l'Europe euh, économiquement, financièrement, euh, pff, à tous les niveaux, en fait, hein. socialement, puisque ça amène à beaucoup de divisions dans la population, beaucoup d'insécurité, beaucoup de violence, des pénuries. Mais n'empêche que l'Europe continue. Et je crois que Vlad ne s'attendait pas à une telle résistance. Et c'est ce qu'on voit ici. En fait, ici, avec la justice, c'est en fait, c'est la prise de décision. Il prend la décision de continuer à se battre, mais c'est euh, il, il en a marre. Il en a vraiment marre. Et ici, ben, dans un premier temps, ça peut apporter une certaine victoire, j'ai envie de dire, à l'UE, c'est vrai. Mais alors, à quel prix la souffrance des peuples. Hein. La pauvreté. Hein. Donc, j'ai envie de dire que euh, l'Europe, parce que je l'ai dit, hein, va aller jusqu'au bout, effectivement. Peuvent gagner certaines batailles, mais alors, euh, en laissant la ruine euh, dans les peuples. C'est les peuples qui vont payer le prix. Bon. Alors, donc effectivement, ces livraisons de chars, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas que l'Allemagne. Euh, ouais. Il y en a d'autres. Hein. Ça peut apporter, on va dire, dans un premier temps, un succès militaire pour l'UE. Moi, je pense. Dans un premier temps, j'ai bien dit. Mais il va y avoir des ripostes. Alors, comment ça va se finir tout ça Ils sont vraiment prêts ici à aller jusqu'au bout. Et si c'est la ruine pour tout le monde, ce n'est pas grave. Ils le feront. Je vous dis qu'ils sont fous. Hein. Alors, il y, y a quand même ici une union qui revient. Et là, il y a des possibilités. Alors, on va regarder. C'est marrant parce que du coup, là, le jeu, il change. Bah, maintenant, il va me sortir les bonnes cartes. alors. <rire> enfin bon, on va regarder quand même. Il y a un as de denier, un as de bâton ici. Ouais Ça va encore durer un petit peu. Hein. Bon, il y a toujours une satisfaction financière sur euh, la ruru on va dire. Et là, alors là, par contre, on a autre chose au niveau de l'énergie. Bon, là, ça me dit qu'il y a souffrance des peuples et nécessité de trouver vraiment des sources d'énergie, là. Je sais pas si je la, la suite. Là, il y a une association. Et là, il y a de l'argent. De nouveau, l'argent. Mais quoi, l'argent Ils vont la trouver où, l'argent Le trouver, pardon. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. C'est qu'à mon avis, il y a un problème... Il va y, avoir, il va y avoir un problème financier en Europe, hein. Alors que là, bah moi, je me demande s'il ne va pas y avoir une euh, une recherche euh, d'alliés dans un second temps. Ouais, dans un second temps, il va y avoir des choses qui vont être trouvées, qui vont être mises en place pour avoir des alliés supplémentaires dans ce conflit. Et il y aura aussi satisfaction financière, là. D'accord. Ok. C'est vraiment les finances qui, euh, qui vont qui vont décider de tout, j'ai envie de dire. C'est les finances. Parce que là, au bout d'un moment, ça n'ira plus. me sans l'avoir dit ça il y a longtemps. J'avais dit que ce serait les finances qui feraient que euh, ça arrêterait le conflit euh, de façon forcée. Parce qu'on ne pourrait plus continuer. Bah oui, parce que si tout se casse la figue financière, financier, moi, je vois pas comment ce qu'ils peuvent continuer. Hein. Et comme on est parti pour... Ouais, il y aura une, déc une décision à prendre au niveau financier. Alors, la Lune, il y a... Quand même une déception, hein. il va y perdre quand même. Hein. Il y a des, c'est marrant parce que il y a des choses qui vont être mises en route, mais il y a quand même des choses qui sont très très euh, très floues. Hein. Ouais, ah, ça va lui coûter cher. Hein. Bon, écoutez, moi je suis sûre qu'au niveau de l'Europe, ce conflit à un moment donné va entraîner une impasse financière, c'est sûr, et qu'il y aura des décisions à prendre au niveau des institutions parce que la guerre ça coûte cher, je vous apprends rien, et que là on est au bout du bout du bout, qu'on peut plus on pourra plus financer. Ça va conduire à un changement financier. Et ici, il y a bien des choses qui vont être mises en route. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas bon là. Financièrement, il s'en sort mieux. Pourtant, il y a quelque chose qui coince par là. Ouais, mais ça s'arrange. Ça ouais, là, ça va toucher les familles. On va continuer notre histoire, hein. Ouais, ouais, ouais, ouais, il va y avoir, euh, une, il va y avoir des changements financiers très importants ici pour retrouver une espèce, alors d'équilibre, faut pas rêver, mais enfin, euh, une source financière que sais-je, enfin, il va être nécessaire de, de faire une réforme financière ici. Là, à un moment donné, ça va un peu s'enliser. Pourtant, on a satisfaction. Ah, il peut y avoir un répit, hein Il peut y avoir un répit. Ouais, c'est bien, bien fin les finances qui ressortent. Là, il euh, bah, euh, y a le côté maritime qui ressort. Et finalement, ça se termine comment tout ça Ouais, non mais... Ouais, alors là, on a la reine d'épée, on a le chevalier d'épée. Mais euh, ça continue encore. Hein bon, alors, ça se finit quand, cette histoire ouais, Jugement, 8 de denier. Là, il y a un jugement. OK. On annonce quelque chose. Là, on planche sur une question. Ah, il y a l'étoile sur la, la rue. Hein. L'étoile, elle est là. Et là, j'ai l'impasse. Bon, OK. Alors, je vous ai sorti énormément de cartes. Hein. Mais ça veut dire aussi que ça va traîner. hein. Ouais. Ça va traîner au moins jusqu'à l'automne. Et moi, je pense qu'avant ça, il y aura un gros problème financier sur le l'UE. Et qu'il y aura des décisions à prendre. Alors, au niveau énergétique et au niveau financier. Et qu'à un moment donné, bah, ils vont, ils vont devoir plancher sur la question. Mais ils seront dans une impasse. Ils ne sauront pas eux-mêmes comment sortir du... Euh, comment vous dire ça Du mer, plutôt, plus loin dit, plus loin et Je suis désolée, mais c'est le mot. Hein, dans lequel euh, ils ont plongé tout le monde. Ils ne vont pas savoir. Voilà, alors que lui, il a l'étoile. Bon, on va arrêter là. Alors, il y a quand même un truc que je n'ai pas sorti. Est-ce est qu'il va y avoir une escalade de la violence Parce que j'ai quand même vu qu'il y avait un truc avec des trucs dans les airs. Donc, ça va encore bombarder, à mon avis. Hein. Euh, Est-ce que ça peut aller au-delà On va demander au saga. Est-ce qu'il va y avoir une escalade dans la violence Alors, au niveau du conflit, il y a des trucs qui piquent et il y a l'emprisonnement. L'isolement, l'emprisonnement, les trucs qui piquent. Bon, OK. Donc, des blessures, hein des blessures et des, emb... des, des, des emprisonnements. Bon, ok. D'accord. Alors, est-ce que le conflit va escalader? En fait, je me souviens, je vous avais dit que c'était pas celui-là qui m'embêtait le plus de conflits, c'en est un autre qui pourrait euh, se dessiner sur 2023. Ouais. On verra bien. Alors, il y a une espèce de labyrinthe. Oui, c'est bien la situation. Voilà, la guerre, encore. Hein, Et le danger. Oui, effectivement. Attendez, je rapproche les cartes. Voilà. Pas mal cette carte-là. Au milieu, on a bien effectivement, vous voyez, l'Amazon, la reine des Amazones. Donc on continue de combattre. Donc euh, c'est vraiment dangereux, hein, vous voyez ici. Un chemin de montagne, ben, c'est la falaise, donc on peut tomber. Puis il y a une grotte, donc c'est l'inconnu avec beaucoup de dangers. Mais c'est aussi un labyrinthe. Bon, Ça résume exactement la situation, on ne sait pas où on va, mais on y va. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que pour l'Europe, c'est la cata financière. Il va y avoir un problème à ce niveau-là. Parce que y a, ça coûte trop cher, tout simplement, et qu'on n'a pas les moyens. Alors que Vlad, lui, ce n'est pas les finances. Non, il y a autre chose qui coince, mais ce n'est pas les finances. Alors, bon, pour l'instant, je vois juste qu'effectivement, qu on continue de combattre. Ouais, c'est quand même, hein, vous voyez Il y a les explosions, hein Ouais. Donc, ça va continuer à bombarder. Là, il y a quelque chose qui s'épanouit ou qui s'ancre. Ouais, donc c'est quand même parti pour durer, hein. Ouais, ouais, c'est encore parti pour durer. Alors, pourquoi j'ai la potion, là On va regarder ce que c'est. Parce que qu ce que ça vient faire là qu'est ce que ça vient faire là la potion magique qu'est ce qu'ils viennent faire là euh, les illuminatifs avec leur potion et le labyrinthe je sais pas là il y a pu y avoir des histoires de ballots là bas alors hein, elle a bo hein, avec un s au bout euh, qui fait que ça les embête c'est possible hein, que euh, euh, que en nucre, il y a des choses euh, qui les intéressaient particulièrement là-bas, et que ça les prive d'une source d'approvisionnement. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a un truc. À mon avis, ça retarde leur projet. Toujours une intuition que j'ai. Hein. C'est pour ça qu'il y a un labyrinthe. Ah, vous savez, le, le coco, là. Bon, on sait que ça sort d'un ballot. On sait aussi que c'est du côté... Euh, bon, ben voilà. <rire> Des chinchines, d'accord Mais il y a d'autres ballots en nucre Et à mon avis, il y avait d'autres petites choses intéressantes qui étaient, euh, euh, on va dire, expérimentées là-bas. Et ça, ça les embête, parce que du coup, ils ne peuvent plus y aller. Ils ne peuvent plus continuer leurs petites expériences. Donc, euh, quelque part, ça, ça, ça a contrecarré leur projet. Enfin, c'est ce que je vois, moi. Alors, ici, il y a un reflet. Donc, on est face à son reflet... D'accord. Donc, ça, c'est la part. Ouais. Alors, on va encore, on va encore nous mentir, hein, sur les bombardements et tout. Hein. On ne saura pas la vérité. On va encore avoir beaucoup, beaucoup de désinformation. Et là, alors, il y a une, un projet par la suite. On va regarder ce que c'est. C'est aussi quelque chose qui grandit ou qui s'ancre. Ouais, on n'a pas, on n'est pas fini encore. On n'a pas fini encore. Alors, on va remettre encore une carte là et là. Bon, là, c'est pas la peine. Hein. Ouais. Et là. Ah ben on retrouve les. On retrouve encore le, la fleur avec les épines. Ça, c'est un cadeau qui fait mal, c'est un cadeau qui coûte cher. Donc ça va nous coûter extrêmement cher, ce conflit, je peux vous dire. Ça va nous coûter extrêmement clair. Bah oui, c'est tous les cadeaux qu'on fait. Hein. Hein, les, les, justement, les fameux chars, euh, les armes. Euh, l'argent, etc. Donc, c'est des cadeaux qu'on fait, mais euh, à voir, ça, ça fait très très mal. Et vous voyez qu'ici, il y a encore d'autres choses en préparation. D'où l'ancrage. Ouais, donc ça va continuer. Hein. Ça va continuer avec les, avec les bombardements et les méchants. Bon. Ok, bah, ça ne ça m'apporte pas plus de choses. Hein. Ouais. Vous voyez les requins, là Je voulais la mettre là. Il y a bien bien des choses encore euh, qu'on ne nous a pas dit sur les ballots, là-bas. Ouais. Et ça, ça les embête. Bon, donc, euh, voilà, c'est euh, la violence hein, qui va continuer. Ça va continuer. Bon, ok. Donc, des bombardements, oui, il y aura. Ça va continuer. Mais, moi, je pense qu'il n'y aura toujours pas de nucléaire euh, comme de grandes explosions. Enfin, des explosions, il y en, a, il y en aura. Je vous l'avais déjà dit l'année dernière, je continue à le dire. Mais il n'y aura pas de... De, de bombes nucléaires je, je le vois pas non peut-être un truc ciblé oui puisque on a eu la carte de, des explosions quand même hein. je vous la remontre où est-ce qu'elle est, qu est ça oui voilà celle-ci elle est quand même assez parlante hein. donc ça c'est tout à fait possible alors pour finir ben, on va demander euh, la situation de l'Europe après la guerre, hein. voilà. Donc j'ai remélangé tout mon Dixit. Donc j'ai pris euh, les 350 cartes, j'ai tout remélangé et donc on va regarder dans quel état sera l'Europe après la fin de la guerre. Euh, bon, ce que sera bien, ce que sera pas bien, on va voir. Hein. Alors là, il y a l'autre qui se ramène. <rire> ah, c'est pas vrai celui-là. C'est Caligula là euh, qui va pas bien au niveau du, de la tête. Hein. Vous savez qui c'est. Et, attendez qu'est-ce que c'est dans l'autre sens Le lapin qui a des clés. Un lapin blanc qui a des clés. Alors, le lapin blanc, moi, ça me fait toujours penser au lapin blanc d'Alice. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. On court, on court, on court. Et on ne sait pas où on va. Hein, on va dans le terrier du lapin, donc c'est l'inconnu. Donc ça, ça me dit que... Là, lui, d'abord, il va avoir des problèmes de santé. Voilà. C'est le vampire. Hein. Mais vous voyez, il a un oignon... Non, c'est pas un oignon que je raconte. Euh, un ail, de l'ail. Il a de l'ail à, la, à la place de la tête. Donc, il s'empoisonne lui-même. Vous aussi, je vous traduis. Hein. Il s'empoisonne lui-même. Bon, bon, on n'est pas surpris, hein. Et vous voyez, le lapin, il cherche ses clés. Alors, ce que c'est les clés du paradis. Hein, on ne sait pas. Il cherche ses clés. Bon, ok. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en dessous, j'ai autre chose. Et là aussi. Bon, alors, au niveau de l'Europe, à mon avis, il y aura autre chose ensuite. Il y aura des accords secrets entre différentes puissances. Moi, j'ai un peu peur que l'Europe soit mangée par d'autres pays. Hein, vous m'avez demandé pour les BRICS. Ben oui, justement. Vous savez, un pays qui s'endette, euh, ben, il faut bien financer la dette. Et comment on finance la dette eh ben, On vend le pays par petits bouts. Hein, et à qui on le vend, d'après vous bah on le vend des pays qui sont riches. C'est comme ça qu'on perd la souveraineté d'un pays, qu'il euh, qui a des ingérences étrangères ensuite, hein, qui peut faire ce qu'il veut au niveau politique. J'ai un peu envie de dire qu'il y a des chances que ce soit ça. Hein. Bon. Parce que l'autre, euh, il donne. Euh, il a donné les clés du paradis hein, euh, à d'autres pays, à mon avis. Hein, parce qu'on avait les petits lapins avec les clés, vous voyez. Donc c'est vraiment l'inconnu, et derrière, il y avait des puissances. Donc, moi, je, je sens le truc que l'Europe va être euh, quelque part soumise à d'autres puissances. Là, on va regarder. Alors, les BRICS. Je pense que ce sera les BRICS. Il y aura peut-être d'autres. Hein. J'aurais bien aussi euh, les, les pays du pétrole, vous voyez. Ils sont très riches là-bas. Hein enfin bon. Alors, destruction. Ouais. Ça, c'est quoi Les oiseaux. Libérer les cages. Et là, il y a un changement dont il faut se mettre à l'abri, parce qu'il y a une trahison. Trahison. Alors, ici, on a voulu détruire quelque chose de mauvais, mais finalement, on fait tout brûler. Tout. C'est ça. C'est exactement ça. Hein, ça, c'est leur combat idéologique. Voilà. Euh, on va aller aider euh, Zélie. Voilà. On va se battre pour Lucre. Mais du coup, on détruit tout, y compris les propres pays. C'est exactement ça. Bon. Ici, il y a des oiseaux qui sont sortis de leur cage. Mais j'ai l'impression qu'ils y reviennent, moi. Ok. Donc une fausse liberté. Hein. Et là, il y a un changement qui est négatif. D'accord. Donc on s'est détruit nous-mêmes en, en voulant détruire autrui. on suis d'accord. Alors on va regarder une carte sur... sur euh, comme ça. Ouais, non, mais les gens, ils sont toujours pas compris, hein. J'aime bien cette carte-là, hein. Avec le pop-corn, le... le, le, le... Ouais, il y, y a une propa qui va être faite. D'ailleurs, si vous demandez dans la rue, les gens, ils sont pour, hein. Ils sont pour la guerre. Ouais, il faut... Bon, je sais, j'en ai discuté avec des gens qui sont proches, qui sont restés en France. Ouais, mais c'est normal, c'est l'Europe qui est attaquée, il faut aller soutenir lucre. Bon, Voilà. On détruit tout, c'est pas grave, il faut quand même aller en guerre. Et là, alors là, il y a bien quelque chose. Alors, il y a des maisons, qu'est-ce qu'on faire là, Il y a des maisons avec des, euh, enfin, un édifice. Alors, il y a un édifice, pour l'instant, je sais pas, on va regarder ce que c'est que cet édifice. Il va falloir se mettre à l'abri. Bon, ça peut être l'Europe, hein, pourquoi pas Peut considérer que c'est un édifice hétéroclite parce qu'il y a des, des morceaux de maison qui sont assemblés un peu n'importe comment. Moi, bon, je pense que ça peut être l'Europe là. Et là, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle, mauvais temps, mauvais temps pour l'Europe. D'accord. Et alors Là, c'est plutôt une belle carte. C'est curieux, j'ai l'impression que les gens, ils, ils, ils ont toujours pas compris, là. Les gens, ils rêvent. C'est curieux. Ouais, ça, c'est bien la guerre. C'est une expérience. Ça, c'est les politiques, vous, hein, les politiciens qui sont complètement fous, qui font la guerre. Et c'était en fait, c'était un champ d'expérience en même temps. Et ils entraînent le peuple avec. Bon, ça ne me dit pas comment tout ça va finir. Euh, L'Europe va être complètement isolée. D'accord. Ok. Il y a bien un truc qui va se casser la figure. Mais pour moi, ils ont eu le, le, les yeux plus grands que le ventre. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont bâti un, édi un édifice qui n'est pas du tout stable et ça va finir par s'écrouler. Bon, déjà, il y aura un écroulement financier, ça j'en suis sûre, mais il y aura encore autre chose. Alors là, on a une escalade, ouais... Alors ça c'est curieux parce que vous voyez j'avais parlé des pays de, de pétrole, les pays de les pays riches, quoi. Ben moi je me demande effectivement s'ils ne vont pas prendre en charge une partie de l'Europe. Je sais pas comment vous dire. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça. Ils vont venir se servir. Hum. Donc, on va passer, à mon avis, sous euh, ingérence étrangère. C'est ce que je vous disais. Hein. Moi, je le sens comme ça. Hein. Oui. Et eux, ils feront la pluie et le beau temps. Voilà. Et pour le peuple, alors, comment ça va se traduire Tiens, c'est bizarre. hein Regardez ce qu'il porte l'éléphant sur le dos. Je ne dirai rien. Donc, pour les gens qui euh, peuvent pas voir, ben, désolé, il faudrait que vous remettiez la, la, la caméra. Mais euh, pour moi, il y a bien l'ingérence d'un pays qui va mettre la mamie sur la France. Alors, un pays ou plusieurs pays, avec une certaine religion. Je ne peux pas en dire euh, plus. Mais ce sont eux qui vont prendre la mamie sur la France. Et ça, j'en suis sûre. Voilà. Donc, c'est à ça que ça va aboutir. Nouvelle culture, nouvelle valeur. Et les Français n'auront qu'à s'adapter. En gros, hein. ça doit être ça. Hein. Ouais. Ouais, on va se faire manger. Hein. désolé, mais euh, c'est ce que je vois. Bon, voilà. Donc, j'ai fini avec ce tirage. Après, je vais vous faire le second. Mais euh, donc, un conflit qui va s'enliser, ça va escalader. Il va y avoir des bombardements. Euh, et on va y perdre euh, bah, l'argent, quoi. On va, on va y perdre toutes nos finances. Toutes nos finances. Ce qui, à mon avis, va provoquer l'intérêt de pays riches qui vont bah, racheter l'Europe, hein, tout simplement. Et bah, ils feront euh, la politique qu'ils voudront. Et euh, bah, ces pays-là, de toute façon, tout ce qu'ils veulent, c'est ça, hein, c'est développer ça. Hein, leur culture, euh, leurs valeurs, leur, euh, leur religion, pour ne pas la nommer. C'est ça qui va se passer. Et là, euh, ben bah, là. Euh là, ça risque d'être le choc des cultures. Hein. Encore plus que maintenant. Hein. Bon, ben bah, écoutez. Euh on verra bien, en tout cas on continue de s'occuper de notre maison, de notre jardin et on continue à envoyer nos pensées vers le ciel. À bientôt, au revoir.